Hello tout le monde, bienvenue sur Eden Gaming, aujourd'hui je vais vous faire voir comment supprimer un jeu et le réinstaller sur la Nintendo Switch. Donc pour commencer vous allez dans paramètres de la console, ensuite vous allez dans gestion des données, vous allez dans logiciels. Voilà. Alors par exemple je euh, j'ai des jeux qui sont en train de charger donc je ne vais pas essayer là-dessus. Je vais par exemple supprimer celui-ci. Je vais là effacer le logiciel. Hop. Effacer. Voilà, et alors là, pas de panique, pour retrouver le jeu, vous quittez tout ça, là. hop, avec le bouton B, vous allez dans le e-shop, hop, Donc là faut que vous mettez votre mot de passe pour aller sur votre compte hop nous y voilà alors une fois que vous êtes rendu là vous allez ici là sur le petit icône voilà donc là vous arrivez ici ensuite pour récupérer le jeu que vous avez supprimé vous allez dans retélécharger hop j'en ai mis plusieurs, hein, parce que pour faire de la place sur euh, la carte mémoire. Et donc euh, celui que je viens de supprimer là, il est, il est là, c'était le UNO. Donc, pour le re-télécharger, c'est tout simple, tout bête, vous appuyez là. Et là, il, re... il revient sur le menu. Alors, pour revenir sur le menu, vous appuyez là. Hop. Et le revoilà. J'espère que ce tuto vous a aidé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.